Les conversations sans fin, ça me mine, ça me mine! Allez, raccroche! Non, c'est toi qui raccroche. Allez, raccroche! Bon, bah, raccroche alors. Bon. Allez, raccroche! Non, c'est toi qui raccroche. On raccroche à trois. On raccroche ensemble? Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi, toi qui raccroche. Bon, bah, on raccroche à trois. À trois C'est du triolisme ça, on raccroche à trois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Non, non, pas de ça chez moi. On raccroche à trois, ouais. <rire> Après, quand il écrit la lettre, et puis que, je sais plus, il y a une mesure spéciale pour les gens qui disent qu'ils ne raccrochent pas à trois. Allez, au revoir, mon amour. Un. Un. C'est pas parce que je porte des chemises de mauvais goût qu'il euh, y a un relâchement au niveau de mes mœurs. Je crois qu'en fait, le téléphone, euh, c'est pas le bon moyen pour dire aux gens qu'on les aime et qu'ils nous manquent. Deux. Deux. Mais ça, le problème du raccrochage, c'est un problème douloureux pour moi parce que je suis ennuyé que depuis que le téléphone portable existe... J'ai le sentiment que, que ça a disparu, ça. Ça fait très longtemps qu'on ne raccroche plus rien du tout. Aujourd'hui, en fait, je pense que comme dans son téléphone, ça contient potentiellement euh, d'autres informations, d'autres gens, d'autres messages qui ont pu arriver entre-temps, on est content de raccrocher aussi et qu'on regarde ce qu'il reste, ce qu'on a eu sur son fil Instagram, sur machin. Et continue de dire raccroche. Mais sur un portable, qu'est-ce qu'on raccroche On raccroche rien. Allez, 3. 3. T'as pas raccroché mon amour On m'a raccroche. 3, 2, 1. 1, 2, 3, raccroché. Archembeté, il faut trouver un nouveau mot. Ah merde, il a raccroché. Personne ne le propose et les académiciens euh, s'en occupent pas. C'est lamentable. Ah